Eh bien voilà, nous allons rejoindre les jeunes de la mosquée Al Al-Fat qui sont euh, au stand Hamburger. Alors comment ça se passe Excellent On vous se avez... rend compte qu'on a des vrais talents cachés en fait. On a ça dans le sang nous là. Vous faites chaque année les hamburgers, vous êtes trouvé vraiment votre voie là. C'est notre, euh, notre vocation et c'est en même temps, on est une ASBL sans subside, donc c'est un peu notre seule source de revenus annuel. Et en fait, elle nous, ça nous permet euh, chaque année d'organiser un camp avec les jeunes. Sans blague, c'est vraiment pour récolter de l'argent. Oui, et, ça, et ça marche, vous bien. gagnez beaucoup d'argent avec l'hamburger enfin, ça nous permet pas de payer tout le, toute l'organisation du camp, mais une grosse partie en tout cas. Bah, c'est pour ça que vous voyez les jeunes en fait, qui sont euh, présents qui nous aident aujourd'hui. Des euh, jeunes qui travaillent. Voilà. Exceptionnels. En fait, les membres de notre ASBL. Et euh, c'est euh, leur, euh, leur, euh, leur travail pour pouvoir être récompensés par... Euh, par le camp. Mais en fait, c'est au sein de la mosquée, il y a un local, enfin une entité qui est attachée à la mosquée et qui s'occupe des jeunes. Donc on organise différentes sortes d'animations. Mais cette année, on est plus axé sur l'aspect social, sportif et culturel, en espérant que l'année prochaine, on va plus intensifier au niveau du côté éducatif. Et on a organisé pour la fête du quartier euh, le tournoi de foot pour les jeunes de 12 à 15 ans et voilà bientôt il y a la finale.